Soit la fonction f définie par f de x égale x au cube moins 12x carré plus 36x. Définie sur l'intervalle 0,6. On va étudier le sens de variation de f sur cet intervalle. Pour cela, on calcule bien sûr la dérivée. f de x égale... 3x carré, moins 12 fois 2x, plus 36, qui est égal, évidemment, 3x carré, moins 24x, plus 36. Pour trouver le sens de variation de f, il faut trouver le signe de f'. Bien sûr, on peut simplifier en mettant ici 3 en facteur, Facteur de x carré moins 8x plus 36 divisé par 3, 12. Le 3 est positif, c'est le signe de cette parenthèse qui nous intéresse. Alors, on peut calculer le discriminant de la fonction, allez, je vais l'appeler g de x, qui est égal à x carré moins 8x plus 12. Quel est le discriminant B carré, moins 8 au carré, 64. Moins 4 fois 1, fois 12, 64, moins 48, égale 16. Du coup, on a deux solutions. X1 égale moins B, c'est-à-dire 8, plus racine delta, c'est-à-dire 4, sur 2A, 2, et X2, égal 8 moins 4 sur 2. C'est égal 8 plus 4, 2 sur 2, 6. Et 8 moins 4 sur 2, 2. Les racines sont 2 et 6. Bien. On va faire une petite table de variation. Le signe de F' et le sens de F. Sur l'intervalle 0, 6, c'est tout ce qui nous intéresse, on constate que la racine 2 est intéressante, c'est la racine de f et l'autre racine 6, elle est là. Le trinôme de second degré sait, entre les deux racines a le signe opposé au signe de a. Le a, c'est-à-dire le coefficient de x carré. Autrement dit, a est 1, positif, donc entre les racines, le trinôme a le signe négatif. Et bien sûr, à l'extérieur, positif. Du coup, si f' est positive sur l'intervalle 0,2, alors f est strictement croissante sur cet intervalle. Et comme f' est négative sur l'intervalle 6 f est strictement décroissante sur cet intervalle. On constate qu'ici, la fonction f admet un maximum, c'est combien c'est un maximum On va le calculer, f de 2, f de 2, égale, je remplace ici, on y va, 2 au cube, moins 12 fois 2 au carré, plus 36 fois 2, qui est égal, 2 cube, 8, moins 12 fois 4, 48, plus 36 fois 2, 72. 72 plus 8, ça fait 80. Moins 42, ça fait 32. Donc le maximum ici, c'est 32. Pour la fonction f1, attention, j'ai utilisé la fonction g, qui bien sûr a le même signe, la fonction g a le même signe que la fonction f', parce que le 3 est positif. Bien, et bien sûr f de 0, si vous voulez calculer, c'est facile, c'est 0. f de 6... Je vous le donne en 1000. Remplacez ici x par 6 et ça nous fait 0. Dans un morceau de carré, voilà le carré ici, le carré a 12 cm de côté, et on découpe dans chaque coin des carrés de X cm de côté. Ici, petit carré. De côté X. Ici, pareil. Ici, pareil. Ici, pareil. Donc, ces quatre petits carrés, on les enlève. Et après, en relevant les bords, on construit une boîte. Donc, ici côté, ici relevé, ici, relevé, ici, relevé, ici, relevé. En pliant, comme vous constatez, ces quatre rectangles, on construit une boîte sans couvercle, bien sûr. Alors, entre quelle valeur et quelle valeur se trouve x Voyons, voyons. Quelle est la plus petite valeur de x Bon, on va dire 0, mais pas 0 égale parce que bon il y a un peu de dépliage possible donc on peut faire x environ 0,01 si on veut faire tout petit petit petit c carré. Et bien sûr la valeur la plus grande ça devrait être hein, calculons si tout ça ça fait 12 alors x x 12 il faut que ce côté existe hein, et ce côté c'est combien 12 moins 2x Autrement dit, x ne doit pas dépasser 6. Voilà entre quelle valeur x peut se balader. Entre 0 et 6. Tiens, ça nous rappelle le début de ce problème. On va calculer le volume de cette boîte. En pliant, je répète, ces quatre rectangles. C'est combien le volume Longueur fois largeur fois hauteur. C'est un pavé droit. Alors, le volume est égal à ça fois ça et fois la hauteur, qui est bien sûr x. Combien ça fait cette longueur 12 moins les 2x, ça fait 12 moins 2x. Et l'autre, ben c'est pareil, 12 moins 2x. Et la hauteur, x, égale égal. Allez, double distributivité, quoique c'est a moins b au carré, mais pour rappeler la double distribuité, 12 fois 12, 144, moins 12 fois 2x, 24x, moins 2x fois 12, moins 24x, moins 2x fois moins 2x, plus 4x carré. Bien sûr, tout ça multiplié par x, on obtient 144x, moins 24x carré, moins 24x carré, plus 4 x 4 x cube. On a multiplié tous les termes par x. Qui est égal finalement, mettons, ce terme en premier, 4 x cube, moins ces deux termes sont de moins 48x carré, et plus le dernier 144x. Et bien sûr, comme on voit des 4 partout, on peut factoriser par 4 x au cube, moins 44 divisé par 4, ça fait 12x carré. Plus 144 divisé par 4, ça fait 36x. C'est le volume de cette boîte. En fonction de x. C'est étrange, non Notre fonction de tout à l'heure, notre fonction de tout à l'heure, f de x, est égale aussi, comme vous constatez, à x cube moins 12x carré plus 36x jusqu'à ce 4 par lequel je le multiplie et bien sûr on voudrait connaître quelle serait x ou la valeur de x pour le, que le volume de cette boîte soit le maximal hein, c'est ce qui nous intéresse un maximum on appelle l'efficacité alors pour trouver le maximum de ce volume on devra trouver le maximum de cette fonction qui est exactement celle qui apparaît dans le calcul du volume. Mais le maximum de cette fonction, on l'a déjà calculé, le maximum de cette fonction est 32 quand x égale 2. Du coup on a la réponse. V est maximale, c'est à dire 32 32 cm3, bien sûr. Si x égale 2. Voilà, par les méthodes de l'analyse, de la dérivée, comment trouver la meilleure taille afin que le volume soit maximal. Ça sert à quelque chose de mathématique, comme vous constatez.